elle est Quoi que vous soyez en grève oui. quand même. On voudrait mettre Elisabeth Borne dans le cul Emmanuel Macron. Hein 14h à la maison des syndicats. qui ne veut pas travailler jusqu'à 64 ans parce qu'elle ne peut pas travailler jusqu'à 64 ans la nuit, le jour, le week-end. Ah ouais, euh... ouais. On voudrait mettre Elisabeth Borne dans le cul d'Emmanuel Macron. Ouais. 14h à la maison des syndicats. contre la réforme des retraites, manifestation, 12 douzième manifestation cet après-midi, 14h maison des syndicats. On compte sur tout le monde. Voilà, merci monsieur, bonne journée, au revoir. Bonjour madame, on est toujours mobilisé contre la réforme des retraites et le 49-3. Aujourd'hui, <crisse> ben bon bon toujours mobilisé contre la réforme, on compte sur tout le monde cet après-midi, 14h Bonjour, toujours mobilisé, 14h, manifestation cet après-midi, contre le 49 froid et cette réforme. C'est pour mettre Elisabeth dans le cul de Manu, parce ne peut pas bosser jusqu'à 64 ans, on ne vous soignera plus. Hein. Bah, elles seront dans le même état les infirmières à Paris à 64 ans, ce sera pire encore. Les salariés sont dans toute la France ah. voilà après-midi Maison des syndicats, 14h pour mettre Elisabeth Borne dans le cul de Manu Parce que le personnel soignant 64 ans s'occupera pas bien de vous